Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Hello everybody, it's Emma from Koh Samui. This video will be both in French and in English. Une vidéo un petit peu particulière, je me trouve aujourd'hui devant le magasin Global. Today I want to show you a new shop which is opening today. The name of this shop is Global House. Que vous soyez candidat à l'expatriation, que vous ayez envie de vivre en Thaïlande, ou tout simplement envie de visiter Koh Samui. C'est toujours important de connaître les nouveaux magasins et les endroits où l'on peut acheter différents articles. Si vous voulez vivre sur Koh Samui, si vous voulez construire une maison, c'est important de connaître les nouveaux magasins qui ouvrent maintenant. C'est parti Let's Le magasin s'appelle Global House. The name of the shop is Global House from 830 to Ils sont ouverts actuellement de 8h30 à 19h. Le magasin Global Construction se trouve à proximité de la plage de Bantai à Koh Samui en Thaïlande. Global House is really close to Bantai Beach on Koh Samui. What I can see from the first impression about the parking, it's very large. The drive up that means you can maybe order online on, and maybe come here. All the staff are wearing um, yellow t-shirt. Donc ce que je peux voir aujourd'hui au niveau du parking, c'est qu'il est vraiment très clair et très propre. Il n'y a pas apparemment de parking spécifique pour les scooters. Et ici, on peut voir qu'il y a un endroit pour récupérer euh, les fournitures achetées en ligne ou réservées en ligne. Le protocole sanitaire est visiblement respecté. Here for sanitary reasons, they ask us about temperature. Tavareka, do you agree that I film? It's okay. Here, they are asking for your phone number if you want to receive any more information. Donc ici, on me demande mon numéro de téléphone et clairement, on m'a expliqué que c'était pour des raisons de marketing. C'est un magasin vraiment très spacieux ici pour les caisses. Elles ne sont pas encore débordées, d'une part parce que c'est l'ouverture, d'autre part parce qu'il est environ 10h du matin, ça va l'écart. Et 10h du matin, ça veut dire que c'est ouvert depuis une heure et demie seulement. Donc tout l'appareil électroménager, les carrelages. avec visiblement des services spécialisés pour étudier vos devis. Walléca, je vous fais remarquer l'accueil qui est réservé ici. Ici, visiblement, on peut faire votre devis et vos plans en 3D avec l'aide du personnel. I want to show you the welcome people Thai people give you. So you can buy everything about fridge or aircon or tout ce que vous avez besoin dans une maison. it's bien sûr, c'est nouveau, donc c'est très clean. Ils ont aussi des fangs, ce qui est vraiment important en Thaïlande. Ils ont aussi des ventilateurs, ce qui est particulièrement intéressant en Thaïlande. Ça va les écarts Sur l'électricité, tout est ici. Ils ont des furniture as well. Ils ont tout ce qu'il faut en matière d'électricité, de fournitures d'ameublement également. Des chaises, des chaises de bureau. Also, everything you need for office, your office. How about leisure activities, outside activities as well. Tout ce qui concerne les activités sportives, ici encore. L'équipement de la piscine, everything about swimming pool, uh, more lower as well. Outdoor furniture. Les équipements extérieurs pour la maison. Là aussi pour les bêtes, les pillows et tout ce qui concerne l'intérieur de la maison. Et sur la construction, bien sûr, ils ont aussi les fenêtres. Kawadika! Vous pouvez voir les gifts très bienvenus. Donc, tout le monde! Pourvu que ça dure, mais en Thaïlande, on n'est pas très inquiet pour ça. There are also some flowers, some plants. I think it's artificial plants. I'm not sure. Yes, it's artificial plants. About construction, they have doors, different kinds of doors. They have everything about types Painting, sorry. Ils ont tout ce qu'il faut en concernant la, la peinture. C'est un peu l'équivalent de notre castorama ou le roi Merlin en France. Salut, Arika tout est particulièrement bien rangé. Le personnel est attentif et soigné. Et nombreux. there are many staff. They are very friendly and welcoming people. All the machines, such as pumps or bikes. I can see some bikes as well. Ils ont aussi des vélos. Alors là il y a beaucoup beaucoup de monde au niveau de la peinture. On sent qu'il faut du personnel qualifié. Ils ont dû être formés pendant plusieurs journées. La plomberie est représentée dans ce rayons ici. C'est un magasin de fournitures. Voilà, je ne vais pas vous faire dans les détails. I will not show you everything because my aim was only to tell you that it's open and also that they provide everything about everything in the un petit peu d'humour, la raquette de tennis électrifiée pour tuer les moustiques, light, les lumières ici, and also light for decoration. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix sur Koh Samui. Alors c'est sûr que ça va faire une grosse concurrence. Pour au magasin Il there are not so many places on Kosamui to buy this kind of light so it's very interesting for us and what is very interesting as well for me it's uh, this it's because this shop is only 3 kilometers far from my house so whenever i need something when something is broken in the house it's very pleasant to have a shop next to your house donc ce magasin se trouve à seulement 3 km de chez moi ce qui est très agréable quand on a besoin quand on a quelque chose de cassé pour le réparer, ben un coup de scooter et en 5 minutes on arrive ici. Apparemment ils réparent aussi les machines. Ils fournissent tous les équipements, toutes les marques. Black Decker, Bosch. Voilà. So that they also fix the machines And they also have the big TV and here the customer office. About delivery. Il y a également un petit bar à l'entrée pour prendre une petite collation. There is also a small bar if you want a coffee or some water or something. Voilà, c'était ma première impression à l'intérieur du magasin Global, Global House, à Koh Samui, en Thaïlande, qui se trouve à côté de la plage de Bantai. Global House is very close to Bantay Beach on Koh Samui Island. Voilà, c'était Emma en direct de Global House à Koh Samui, en Thaïlande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été intéressé, je vous remercie de le signaler par vos likes. La vie d'un expatrié, c'est aussi pouvoir uh, trouver des magasins comme celui-ci. was Emma uh, from Koh Samui I was uh, at the Global House shop today because as an expat, it's very important to find this kind of shop. Thank you for watching, and if you like, please un a like. Thank you very much. 拜拜